Le nom du pays est la Croix-sur-Meuse, mais c'est un peu en arrière encore. Il faut prendre la direction de Palamay, et là, il y a sur le côté droit de la route un cimetière allemand, où repose. C'est ainsi qu'ils disent, repose. Mais non, on ne peut pas On ne peut pas dire cela, reposer, où sont enterrés 5 dix soldats. Et il est semblable à la plupart de ces cimetières, si nombreux dans les parages, avec ces sombres croix alignées en rangées régulières, et la litanie des noms des hommes tombés. Mais là, c'est comme sur le flanc droit d'une vallée que l'on surplomberait légèrement en la laissant partir au loin vers des bois qui se ferment. Une ligne de résineux placée en arrière d'une stèle en grès rose fermant, elle, un autre côté de l'étendue. Le temps est gris mais lumineux. Quelque chose vient dans le ciel.